J'ai lancé euh, l'association « J'accède » pour permettre à toute euh, personne rencontrant des difficultés de mobilité d'identifier les lieux qui leur sont accessibles. On a un guide euh, « j'accède.com » et une application mobile qui s'appelle « J'accède mobile » et grâce à ça, chacun peut savoir euh, quel lieu est adapté euh, à sa situation de mobilité. Aujourd'hui, J'accède, c'est euh, 35 000 euh, lieux référencés avec à chaque fois une description détaillée d'accessibilité. C'est aussi des actions terrain qui sont ouvertes à tous citoyens. et euh, durant ces actions, euh, chacun peut référencer les lieux accessibles euh, euh, en équipe et grâce à ces données, les personnes euh, sortent plus et euh, ont une vie sociale plus développée. Parce que l'accessibilité, pour nous, c'est avant tout un instrument de liberté.